Dans ce module, nous allons aborder le cœur du sujet, la fouille de données, euh, qui est un des axes les plus importants du, de la data science. Plus particulièrement, nous allons voir un ensemble de techniques. On commencera par la réduction de dimensionnalité, avec l'analyse en composantes principales. Alors si vous êtes un petit peu familier de la data science, vous aurez sûrement probablement déjà croisé dans votre vie ces graphiques avec un cercle et des flèches qui vont dans tous les sens. L'objectif de mon cours sera de vous euh, permettre de comprendre un peu ce qui se cache sous le capot et ce que veulent dire ces différentes flèches et ce cercle, entre autres choses. Ensuite, on parlera de techniques de clustering. Vous m'excuserez le terme en anglais, mais c'est celui qu'on utilise le plus fréquemment. Et on, comment, à partir de différents nuages de points, par exemple, les regrouper instinctivement et Ici, on a envie de, de dessiner des petits cercles autour de différents nuages. Comment est-ce que qu'algorithmiquement, de manière non arbitraire, est-ce qu'on fait ça euh, en, dernier, en troisième sujet, nous parlerons d'analyse de réseau et plus précisément d'analyse de réseaux sociaux. Alors peut-être avez-vous déjà vu hein, des graphiques comme celui-ci où euh, souvent on fait ça avec Twitter, où on voit les personnes qui interagissent le plus entre elles avec des graphiques qui ressemblent un petit peu à ça. Eh bien, nous apprendrons à, euh, à comprendre ce qui se cache derrière, les métriques qu'on peut utiliser euh, et euh, comment on construit ce type de graphe tout simplement. Dernier point que nous aborderons, l'association rule mining, ou en français, la recherche de règles d'association. C'est un domaine, je vous donne un exemple, où vous allez faire des courses sur Internet et vous achetez plusieurs livres, et finalement l'algorithme va finir par apprendre à les personnes qui achètent euh, ce livre ont plus de chances d'acheter aussi celui-là. Et évidemment, pour tout ce qui est algorithme de recommandation, pour vous pousser à acheter d'autres produits, ça c'est extrêmement utilisé dans le domaine du e-commerce. Et donc, on va explorer un petit peu euh, tout ce qui relève de la recherche de règles d'association. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que on se situe dans une, dans une logique d'apprentissage non supervisé à travers euh, les différentes choses que nous allons voir, c'est-à-dire que euh, L'algorithme, les algorithmes qu'on utilise, pas, euh, qu utilise pardon, ne travaillent pas, ne s'entraînent pas à partir d'exemples que vous leur fournissez. Donc j'espère qu'à la fin des différentes vidéos que nous avons produites pour vous, vous aurez une vision un peu plus claire de ce que recouvre l'apprentissage non supervisé.